Ouais les Joe, avant toute chose merci d'avoir si bien reçu le premier coup de gueule Ça m'a bien permis de dire euh, ce que j'avais sur la conscience C'est un peu des vidéothérapies, vous voyez Voilà, certains ils font du rap pour ça Bon moi je fais des coups de gueule, chacun de ses trucs Bon du coup si vous voulez une vidéo bien montée, tout ça, voilà euh, Allez voir les autres, ici je m'en fous, je parle de ce qui me dérange Le plus important c'est ce que j'ai à dire, voilà aujourd'hui on va parler de celui qui jump en ce moment mais ça va être très court et plus calme parce que je me suis noté au brouillon quelques points à aborder ici en l'occurrence ça va être des points sur la comparaison avec euh, Riles, d'une partie de la communauté voilà, alors en vrai on sait qu'il y a beaucoup de comparaisons. En général, c'est chez les requins. Mais là, ça touche directement la France et surtout deux personnes qui ne se ressemblent à rien. Donc, je fais cette vidéo entre guillemets, coup de gueule, parce que j'aime pas le principe de tout comparer. Je veux bien qu'on se serve parfois de certains artistes pour dire, tiens, ça me fait penser à lui. Mais de là à dire que Kiksa, c'est le nouveau Riless. Non, voilà, voilà. Donc, euh, en fait, on a trois points qui relient les deux artistes. D'une part, c'est bon à parler. Tous les deux ont eu ou ont encore un son tous les dimanches. Et Kiksa fait un remix sur Riless. Ah oui, et le rap aussi est assez tout public. Ce qui me dérange en fait c'est que les gens ils balancent ça comme si Kiksa allait avoir le même parcours que lui, les mêmes comportements Genre j'en ai vu sur Twitter il a dit carrément Ouais en fait Riles au début ça suçait puis après ça critiquait donc là voilà comme c'est pareil on critique direct En mode euh, on gagne du temps sur le futur Non mais non, mais... non en fait non tous les écartent Pourquoi on a maintenant parlé de, de Riles Parce que Seb a une grande influence Bon il en a encore une plus grande aujourd'hui Mais voilà aussi Riles était pion donc un métier proche des jeunes voilà donc si on retient quelque chose de lui C'est par cette info là que tout le monde en a parlé En fait on va pas se mentir Tu sortais t'entendais ça partout Ouais tu connais Riles c'est un pion il fait du rap Voilà c'était ça tout le temps tout le temps Après c'est parti en couille parce qu'il a commencé à y avoir du surcotage Voilà entre les flots qui se ressemblaient tout le temps En plus avec la barrière de la langue Qui faisait qu'on avait tout le temps l'impression d'avoir à faire au même son Et euh, son arrogance n'a pas du tout aidé Voilà alors que là avec XA On parle d'un gars quand même qui sait tout faire Voilà il kick fort fait du chill Ça groove Le mec il est proche du public qui fait participer ses auditeurs aussi par des FAQ et euh, des rap challenge. On pourrait même dire je pense que c'est un rappeur sur YouTube. J'ai vu euh, passer cette phrase euh, plusieurs fois et je suis plutôt d'accord avec ça d'habitude c'est l'inverse les youtubeurs qui se mettent au rap mais là voilà. Tout ça pour dire que c'est un rappeur proche du public quoi. Voilà, Et qui se sert bien de Youtube pour ça Après le dernier point c'est que Kiksa a directement balancé un remerciement à Madiba et Seb pour le coup de pouce Tout ça fait du coup voilà, que le comportement n'est pas le même On parle bien de deux personnes complètement différentes Donc non c'est pas le nouveau Riless Arrêtez de juger un artiste et de prétendre savoir ce qui va se passer Alors que rien n'a réellement commencé pour lui en fait Bon sinon c'est bien de parler de Kiksa, de Riless, tout ça Mais euh, j'aimerais aussi parler de Seb Parce que c'est un peu la personne qui est au milieu de tout ça Avec son concept le coup de pouce ou coup de pouce, bref, c'est pareil Alors je ne fais que parler de ça, mais voilà, loin de là, loin de là de sucier Je m'en fous, je, je parle juste de ça parce que je suis aussi un type qui partage des artistes Bon, à mon échelle, mais, mais voilà Les gens, un coup, vous voulez qu'on partage en l'occurrence ici, vous dites, ouais, mais si c'est pour que ce soit le nouveau release, euh, non merci, tout ça, enfin bon bref, laissez les gens partager qui ils veulent. Euh, ok, vous n'aimez pas spécialement la communauté que le mec va prendre, mais n'oubliez pas que, ben, vous aussi, vous faites partie de cette communauté-là. Je sais que ça m'arrive aussi de d'être écœuré d'un artiste à cause de sa communauté, mais il faut pas oublier qu'en faisant ça, ben, on réfléchit mal, tout simplement. Et puis, euh, voilà, après, à eux de lancer leur propre carrière, grâce à cette aide qu'ils ont obtenue. Bon, voilà, fin du coup de gueule, c'était pas un coup de gueule énervé, voilà, vous avez vu, c'est pas comme le premier, Je Juste pour dire que ce sera sûrement la dernière vidéo aussi euh, avant la rentrée. Je vais continuer à écrire des vidéos mais voilà pas les publier. Je vais essayer de me faire un petit stock pour être tranquille pour tout ce qui va se passer dans les prochains mois. Allez vas-y, à plus, à bientôt et puis euh, force à tous. Ciao les Frenchos.